Coucou, comment est-ce que vous allez là Vous allez voir comment faire cache kachiné avec son pilovant. C'est très simple vous savez, chez les économistes, il faut économiser les choses pour, pour avoir passé là. Donc, euh, mais francs mes 500 ou 500 euh, que je vais prendre pour un acheter le Bon, qui va me coûter cher. Donc, euh, s'il y a mon pilovant que j'ai acheté, bon, s'il y a un pilovant à la maison, que, j'ai des hachitiques, il y a des cols comme ça là. Il me servit à faire mon cashnet, très simple, hein, vous allez voir. Le pays est dû à pas l'argent, donc euh, vous allez voir comment le faire. C'est très simple. Il faut économiser, c'est vraiment important. Vous allez voir, c'est très simple. Les économistes sont les avares, donc ce euh, sont les vrais calculateurs. Donc c'est normal. Vous allez voir, c'est très simple. C'est fini, je suis protégé, ma tête est protégée, euh, mon nez est protégé, moi je suis protégée, tout est protégé alors. Mes yeux c'est juste pour voir où je m'en veux, tout est protégé, donc si je vais où il n'y a pas du monde, je fais comme ça. C'est fini, j'ai mon cas chené. chacun a son cache